Perhatian-perhatian, film channel Bogel Cinema akan segera dimulai. Silahkan siapkan minuman dan cemilan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan klik tombol loncengnya. Je peux pas faire ci parce que je suis un garçon. Je peux pas faire ça parce que je suis pauvre. J'ai le droit de rien faire parce que je suis Mon peur. garçon, tu as encore une très longue vie devant toi. Aujourd'hui, tu te dis pauvre, mais demain, tu seras peut-être très riche. Une chose est sûre, tu seras noir toute ta vie. Ça, tu ne pourras jamais le changer. Mais tu peux et resteras toujours fier d'être né noir. Et ne laisse personne te convaincre du contraire. Tu m'entends bien Vous allez apprendre à me défendre, maître ah, tu sais, cela fait maintenant pas loin de 50 ans que j'étudie la capoeira. Pour bien faire, il me faudrait te l'enseigner pendant autant d'années. Réponds un peu. Qui t'a appris à marcher, dis-moi Ma maman et mon papa. Non, je ne crois pas, Manuel. C'est ton corps seul qui t'a montré comment te mouvoir. Tu es parti par ici et ensuite par là. Manuel, laisse ce scarabée un peu tranquille. Beaucoup de gens ne se doutent même pas que cet insecte s'est volé. Il a l'air si lourd et ses ailes sont tellement fines. Il se trouve même des scientifiques qui jurent qu'il est incapable de voler. Mais... Regarde comme il semble la ville. ses yeux. Un insecte aussi noir que lui-même savait se déplacer dans les allées. Le garçon prit alors une décision. Il décida de s'engager dans la lutte pour son peuple. Il renonça à son prénom, Manuel, préférant celui de Bézoro. L'esclavage a été aboli au Brésil 40 ans plus tôt. Mais en réalité, les Noirs sont toujours autant exploités. Les cultes africains sont sévèrement réprimés et la pratique de la capoeira passible de poursuites. La communauté noire commence à s'organiser afin d'exiger le respect de leurs droits. Dans la région de Reconcavo, le meneur de cette communauté est le maître Alipio. A cause de son engagement, le maître Alipio est constamment menacé de mort. Il s'est entouré d'un groupe de capoeiristes, et à la tête de ses disciples, mesurons. 21 janvier 1924, C'est pour Dinora. Tu vas finir par l'épouser. J'ai toujours été à mon hotel. Et depuis tout gamin. Et depuis que tu as pris le nom d'Azé, A l'époque, Bezouro s'appelait Manuel et Dinora, elle, elle était un vrai garçon manqué. Elle adorait jouer dans la vase juste là-bas, tu vois. Pense ce que tu veux. Moi, je l'ai toujours trouvé à mon goût. Elle ressemble à une déesse. Avec ses longues boucles. Il doit être mort de chagrin Tout le monde, oui Nous tous, on est tous tristes Mais lui doit l'être encore plus Pourtant c'est sa faute des il est beaucoup trop arrogant Tu sais s'il viendra à l'enterrement du maître J'espère pas la frousse Vous pensiez organiser une rébellion, plutôt Tu penses peut-être remplacer le vieil c'est ça Hein J'ai pris l'habitude d'en tirer les nègres à deux ou trois partons Oh, tiens, oh, oh, laisse-moi oh, en paix T'es oh, parce que t'es armé es pas de ça Très bien hein Voilà, dérangé. j'ai plus d'armes Alors maintenant, si t'as envie, on va voir lequel de nous deux est le plus fort Tu veux Des gammes minable, Noka Une arme ne fait pas un homme <rire> C'est vrai, t'as raison tu te bats en dansant comme une femme. Allez, ah, ah, danse maintenant. Ça va. Oh loro Moujubaré. Oh, mo oh, serre les dents pendant une minute, mon garçon. Ça va aller, Chico. Bientôt tu n'auras plus de mal. La loi des compasso. Le martello. Bien, tu te débrouilles très bien, Kero, Kero. Tu t'améliores. Il faut continuer à s'entraîner. Maître, je peux aussi m'entraîner Bien sûr, Dinora, viens. Quoi Elle s'entraînait. Et pourquoi elle ne pourrait pas On reprend. Allez. Attends, attends, petit. Attends un peu. Lève-toi, Bésou. Ne faites pas n'importe quoi. Bon, je vais vous apprendre quelque chose seul peut avoir de la force et aussi du courage mais deux hommes seront toujours plus forts et trois hommes c'est encore beaucoup plus fort l'union fait la force <rire> vous trois réunis vous serez les plus forts du monde ne laissez jamais rien vous séparer rien Donc, un, a. si le maître était encore en vie rien de tout ça ne serait arrivé il a toujours su faire régner le respect Réfléchir à ce qui vient d'arriver. été emmené dans la forêt après qu'on tiré dessus. Pourquoi il a fait ça Il était devenu fou, sûrement. C'est ça, il est devenu d'un le vieux. <rire> Allez, quoi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Plus personne ne se rassemble, maintenant, et finit le satanat de ces paysans. Ces nègres devront se contenter de travailler, rien de plus. Tout est en ordre aujourd'hui, et c'est bien ça le principal, pas vrai Mais le calme Yeah. Celui qui va te montrer la voie. Grand-mère, je peux faire le marché avec toi demain, j'adore ça. Moi aussi, oh, oui, bon, grand-mère. Chico Ce sont des offrandes pour le dieu Échou. Tu as déjà oublié ce qui est arrivé au maître Alpio interdit de se battre. Mais on ne se battait pas, maman. Il a juste voulu nous intimider. Maman, je vais rentrer à la maison pour préparer le repas. Je vais continuer de faire les courses. D'accord. Soyez bénie, madame Zulmira. Sois béni aussi, mon enfant, que puis-je faire J'aimerais vous acheter votre piment le plus fort. Oh, celui-ci te mettra le feu à la bouche. Quelque chose vous préoccupe, Madame Zulmira? Là, je l'ai ce matin. Vous ne trouverez pas plus frais sur ce marché. En êtes-vous sûr Je trouve qu'il sent ce poisson. Est-ce que vous êtes venu ici pour me chercher des ennuis Qui est cet homme devant l'étal de Chico Quoi, mais qu'est-ce qu qu Allez, ça va -toi, mais... toi, fini. Tu es devenu fou ou quoi quand est-ce que tu parles tout seul Viens à la maison. Oui, va à voilà. la maison. Thank you. Oh malade Il a tout allé plus vite qu'un lapin, mais je crois qu'on l'a touché à mort. Vraiment Mais personne ne pourrait survivre après une chute pareille. En tout cas, pas d'aussi haut, c'est sûr. Personne aime me détruire. Heureusement que beaucoup d'autres travaillent durement. J'ai pas raison, hein? Allez, on va vous aider à remettre ça en place. Je ne laisserai aucun homme, aussi sous soit-il et aussi méchant, ravager votre joli petit marché. Tu m'as entendu, Noka Certainement, colonel, entendu. Allez, vas-y. Bien, colonel. Allez, remuez-vous et rogez-moi ce foutoir. Vous avez allez, entendu le colonel. colonel. Remettez tout ça en place. Allez, qui un médecin sur je pied. Je On va presser cette je étagne. Je Laissez, colonel, Allez. toi. Allez, allez, Les orichas constitue les forces de notre nature. Osaïm, le dieu des feuilles. Lui, c'est la divinité qui détient le secret de la convalescence et du mystère de la vie. Tu vois, Mesuro, tu es un descendant d'Oboum, le dieu de la guerre. Thank <makes noise> you. parler d'une mission. C'est Okum qui me l'a confié. Cependant, il veillera te protéger. C'est un vrai présent du duo. <t 'en> Oh. C'est le mal incarné. Et il faut éradiquer le mal. On m'a dit que même les tiens sont contre lui. Bonjour. Colonel A plus tard. Oui, ce sont des incapables. Remets-vous un peu. Plus vite, tombez, cette Allez, un peu de mer, quoi. Écoute, reste bien sur tes gardes, quand même. Alors, bien sûr, Colonel. Comptez sur moi. Les colonels mmh. qui est poste en haut de la colonie, j'ai mis Joao et une quinzaine d'hommes Bon, très bien, c'est grave. Tu as aussi sécurisé les sableuses. Mmh. J'ai envoyé néo et zé de et tout son gang. Bon, et en amont du fleuve, le reste de notre équipe, je pense que c'est là qu'il devrait se Nous n'avons rien pu faire pour arrêter cet incendie. On a subi d'énormes pertes. J'ai même dû vendre des bovins pour compenser la perte de la canne. J'ai augmenté la cadence de production des nègres. Je vais avoir besoin de votre aide pour nos futurs investissements. Oui. Et en ce qui concerne votre coupable Nous le traquons jour et nuit. Fille qui nous a servi le café. C'est bien ta fille, n'est-ce pas Oui, c'est Dinora. Vous n'avez pas dû la reconnaître. Elle a grandi depuis toutes ces années. Dis-lui de venir me rejoindre ici. Elle est rentrée à la maison. Qui lui a dit de partir Eh bien, réponds moi Elle ne se sentait pas bien, alors je lui ai dit de rentrer. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Et comment ah, Comment s'appelle la fille toute maigrichonne, déjà Joilda. Oui, c'est ça. Dis-lui d'amener une carafe d'eau à Monsieur le député. Il doit avoir très soif. À moins que tu aies aussi dit à Joïda de rentrer. Non, Monsieur. Vous souhaitez que je passe la nuit avec vous Ça va bien, je vais bien, merci. Et vous-même, monsieur, ça va Juste une caresse dans le sens du jour Et l'homme est prêt Bravo. à tout pardonner. De... Travaillez bien, nous veillons sur vous. notre maître à tous on ne demande qu'à te voir mais alors tu peux nous expliquer ce qu'il est en train de faire là je peux vous dire ce qu'il fait il se prépare à l'ultime combat dont le maître nous a tant parlé toutes ces années Juste sous notre nez. Il ne doit pas être loin, ça sent le négra nez gratte, dans le coin. D'après la rumeur, ce diable s'est transformé en feuille, ou en plante, ou encore en arbre. Alors voilà, vous allez m'abattre tous ces bananiers. Et plus vite que ça, compris ouais. Génival, occupe-toi de cet rangée là. Ses racines remontent le sentier. Et les autres vont fouiller tout le coin. Ouais. Il ouais. va bien par le trouver. Il me faut ce chien. Je vais personnellement m'en occuper. Là, je te vois descendre ouais. de dessous de la route, au je serai là à l'attendre. Ouais. Ouais. Et entaillez-moi sur ces armes, On ouais, les vérifie ne pendant en qu'on part! D'accord! Ouais. Ah, allez, allez! Ah, j'aurai ta peau! Je vais te signer comme un porc! Hé, Corbino, prends par là! Il faut que le jette là! là, là, là, là, là. Trouvez-moi ce chien! Ah, je Regardez bien partout! Vous T'as bon, intérêt à bien te planquer! monde sache que c'est le pistolet de noka et Antonia qui a troué de balles la peau de ce fils enfoiré. <rire> Mais merde, c'est pas lui. C'est Moreno, chef. Idiot. Approchez pour voir vos exploits, regardez-le. Regardez bien cet espèce d'imbécile. Que ce qui s'est passé aujourd'hui vous serve à tous de leçon, vous avez compris Il s'est fait avoir par un nègre, il en a payé de sa vie. C'est quoi ça Donne. Vous a trompé en vacances, bougre. Hein Personne l'a vu. Tous des idiots, vous entendez Allez, continuez. Trouvez-moi cette et vite, oui. Ça... Oui. Allez, Allez cache-la. Non seulement nous n'avons pas réussi à résoudre notre problème, il est toujours en cavale, mais on a perdu l'un de nos meilleurs gars. Tu serais bien avisé de trouver une solution, Noka. C'est que c'est pas si facile que ça, colonel. Et pourquoi Parce qu'il s'est volé. Ce n'est qu'une. Ce que je ne supporte pas, ce sont les débordements. Je n'aime ni le chaos, ni les personnes qui causent du tort aux autres. Dis-moi comment tu t'appelles. Kero, Kero. Kero, tu veux bien me dire qui est le meilleur parmi vous à ce jeu Montrez-nous ça. Allez, n'ayez pas peur, montrez-nous. D'accord. à moi de devoir mettre fin à ces jours, n'est-ce pas, Naka Bonjour, Dinora. Qu'est-ce que tu viens faire C'est quoi ce costume Je passais de voir. C'est le colonel qui m'a dit de venir. Tu me trouves comment Attends, où est-ce que tu vas comme ça Chercher de l'huile au marché. C'est pas si pressé. Lâche-moi, t'entends T'es complètement fou. Oui, c'est vrai, je suis fou de toi, Dinora. J'ai déjà dit que c'était terminé. sont prêts à tuer. Je n'ai peur ni de lui ni d'eux. Kero Kero a beaucoup changé, tu sais. Le colonel a réussi à le retourner contre toi, on dirait. Tu veux les coups et aussi en donné tu crois son verre, je la tournée de l'Homme Invincible. C'est pas moi, l'Homme Invincible. Personne ne l'est. Pourtant, la rumeur dit que rien ne pourra jamais atteindre l'Homme Invincible. délier. À ce qu'il paraît, si un négro ne t'y pas, en entrant dans un bar, il le fait toujours en sortant. Tu finis pas ton verre, l'ami Comme le lever tôt de demain matin. <rire> nah. Tu ferais mieux de pas trop boire, en effet, t'as raison, les singes comme toi, ça tient pas trop l'alcool. Pas fait, les gars <rire> Elle avait bien raison, maman, c'est même sûr. Que... Sinon, comment ils feraient pour porter de lourdes charges toute leur vie durant sur leur dos <rire> des ordres. T'es pas venu te cacher? Hein? Alors? Tu ne vaux pas mieux que nous tous ici. Tu vaux rien. T'entends ça, frère? Tu vaux rien. Rien de rien! Arrête, ça te suffit maintenant, ne fais pas ça. Alors, il nous pas, toi! Ta mère est allée. Et moi, je vous demande de sortir d'ici. Ne me doute pas, Joe, et montre-moi un peu de respect. Et pourquoi je devrais vous respecter Ta mère est la seule raison pour laquelle je ne t'ai jamais touché. No. Balance-toi. Balance-toi, Junior. Oui, balance-toi d'un côté à l'autre. Serre-toi de la magie, tu Serre-toi de la magie. Allez, fais la roue. Fais la roue. Bien. Je suis sûr que ta maman va être très fière de tes progrès en capoeira, mon garçon. Junior, écoute-moi bien. Tu sais que tout capoeiriste peut se choisir un autre nom que le sien. Non, pourquoi C'est la tradition. Douze hommes. Douze, tu entends. Un jour, un capoeiriste a vaincu... Tous hommes d'un seul coup de pied. Certains l'appelaient le crabe des mangroves, et d'autres d'Ende. Et toi, mon junior, ça te dit d'avoir un nouveau nom. Oui Alors pense-y sérieusement, car ce nouveau nom, tu le garderas pour toujours. Et même jusque dans l'au-delà. Tu reprendras l'entraînement demain. D'accord. Tu as choisi ton nouveau nom Oui, c'est fait. C'est fait Oui. Lequel Le même que mon papa. Parce qu'ils avaient volé. Rentrons. Ta maman doit nous attendre. Viens vite mon et que l'attendra. En 1937, la capoeira fut tolérée dans tout le pays. En 1953, elle fut même totalement acceptée. En 2008, la capoeira fut déclarée patrimoine de la culture brésilienne. Le nom de Bezouro est toujours loué dans l'ensemble des associations de capoeira et dans le monde entier. Bezouro.